Nicolas Carie, vous êtes le fondateur du site blockchain.com. Est-ce euh, qu'on peut essayer de définir ensemble ce que c'est que le Bitcoin pour les nuls Ok. Alors en fait, Bitcoin, ça peut être très compliqué, mais c'est aussi facile pour comprendre un peu comme le email. Avec un email, je peux envoyer un message partout dans le monde, pratiquement pour gratuit. Et avec Bitcoin, c'est la même chose, mais pour l'argent. C'est une monnaie digitale. Alors on parle du, beaucoup du Bitcoin, mais en fait derrière, il y a une technologie qui s'appelle le blockchain oui. et c'est ça en fait le cœur du cœur. Alors comment ça, ça fonctionne Alors le blockchain, c'est en fait un grand réseau, un network, si vous voulez, avec des nodes ou des serveurs qui sont des participants volontaires. Alors il n'y a pas un réseau qui est contrôlé par une partie ou une compagnie centralisée, c'est complètement des volontaires. Et ça, c'est très important parce que euh, n'importe où dans le monde, les gens peuvent participer pour utiliser le Bitcoin. Quels sont les arguments pour quelqu'un qui se demanderait s'il doit investir ou acheter du bitcoin pour justement faire le pas de le faire Qu'est-ce que vous lui diriez Alors aujourd'hui, si je veux envoyer d'argent à ma soeur au Maroc ou mon père au Chili, ça, ça coûte beaucoup d'argent pour faire une transaction avec une banque. Mais avec bitcoin, je peux envoyer d'argent n'importe où dans le monde, pratiquement pour gratuit. Alors ça, c'est une utilité euh, géniale pour le bitcoin. Mais Il y a d'autres autres utilisages aussi, mais je pense plus pour des transactions internationales, c'est parfait. Pourquoi est-ce qu'on dit que le bitcoin, c'est inviolable, que c'est très sécurisé comme technologie Alors, ça dépend. Euh, il faut faire très euh, attention quand on garde notre bitcoin. Euh, si on les donne à une autre compagnie, ça peut être... Euh, yeah. Il y a des changes pour des risques si on donne notre monnaie dans une institution centralisée. Alors, euh, il y a les autres euh, applications. On peut, nous sommes proprement notre, euh, une banque. Moi, je suis ma, la banque pour moi-même. Alors, avec un wallet de Bitcoin, on peut envoyer, garder euh, notre fonds, euh, notre argent digital. Mais il faut sécuriser avec des, des mots de passe très, très forts. Et alors, si on n'a pas des mots, euh, des, des mots de passe forts, il y a des risques. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut absolument se souvenir de, de son mot de passe. Si on oui. l'oublie, qu'est-ce qui se passe ah, En fait, c'est comme si on oubliait un mot de passe pour une euh, safe, <rire> pour une euh, point de sécurité. Alors, il faut vraiment le rappeler. Le, le blockchain, donc on, on, comme on l'a dit, c'est très utile pour le, le Bitcoin, mais en fait, il y a plein d'autres usages possibles. C'est pas seulement pour euh, la crypto-monnaie. Quels sont les autres usages possibles euh, du blockchain alors dans le futur, on pense qu'il y aurait des usages pour des gouvernements, pour euh, peut-être avoir des contrats, des smart contrats, euh, peut-être pour des enregistrements de terroirs, des choses comme ça. Alors il y a beaucoup d'utilité euh, dans le futur pour des choses de blockchain.